Bonjour, est-ce que vous pouvez en quelques mots nous expliquer en quoi consiste le métier de boucher Nous, nous sommes artisans. Hein, donc nous faisons la chaîne de A à Z, c'est-à-dire que nous achetons nos animaux, nous les faisons abattre et euh, nous travaillons ensuite la viande. Hein, donc euh, on défait entièrement les, les, les muscles pour euh, en tirer des, les meilleures parties pour, euh, comment dirais-je, euh, satisfaire notre clientèle. On a commencé à travailler, on avait 15 ans. Hein. Donc euh, bon après c'est un choix aussi, on a fait des, des stages et puis bon euh, c'est ce qui m'avait plu à l'époque, le, le travail de la viande. Et donc c'est avec plaisir que je reçois un jeune euh, dans cette profession, là, puisque j'en ai formé déjà euh, 11 en tout. Et euh, comment dirais-je Bon, moi, bah, celui-ci euh, a l'air d'être intéressé par, par le métier les métiers de la viande, donc on va lui a fait voir ce qu'il en était un petit peu. Je lui ai fait voir comment est-ce qu'on dédossé est un arrière de cheval, on l'a épluché. Je lui ai fait voir euh, comment on faisait un étalage. Je lui ai fait voir quels étaient un petit peu les... les les conséquences et puis le savoir-faire des bouchers. Euh, mes premiers travaux ont été de faire l'étal. Voilà. Ensuite, on a fait l'étal et euh, épluché de la viande, de la viande ouais, et euh, ensuite bah on a ficelé les rôtis, on a ficelé les rôtis voilà, et voilà. puis euh, voilà. c'est tout. Et on, a, on a emballé les paquets pour les clients. Voilà. Ah, mais vous vous installer aux Alors les halles c'est euh, aussi euh, une galerie marchande où il y a beaucoup de passages donc euh, comme moi je suis un peu euh, spécialiste de, de la viande chevaline il me faut quand même euh, euh, du passage pour... Euh, exercer ma profession. Le cheval reste une viande très appréciée des consommateurs, jeunes comme anciens hein, puisqu'on a aussi une clientèle de, de, de jeunes clients qui euh, euh, apprécient énormément le, le, le goût de la viande chevaline et de plus c'est une viande euh, très maigre hein, puisqu'elle est dix fois plus maigre que le bœuf donc euh, pour les régimes et compagnie c'est Très apprécié. C'est une viande très savoureuse, très goûtée et très riche en fer. Quelles sont vos horaires de travail Les horaires de travail en début de semaine, on commence pas très tôt, hein, 7h, 7h30, jusqu'à 20h. Et en fin de semaine, par contre, il faut être un peu plus courageux. Hein, C'est euh, aux alentours d'entre 4 et 5h le matin. Hein, donc jusqu'à 13h, 13h15 et après on reprend à 15h jusqu'à 20h. Un jeune peut s'installer et notamment dans les halles, hein, il pourrait certainement tirer son épingle du jeu.